Ah, d'ailleurs, j'ai des nouvelles têtes pour vous, je pense qu'on va rire. Parce que je sais pas du tout ce que ça va donner. Euh. Oui, pardon. <rire> Désolé, c'est pas. C'était pas pour vous. Tais-toi, toi. toi. Eh bah, ça, ben. c'est du cul. Eh ben, bah, il est beau celui-là. Et. Vault Hunter ran and shot <rire> Oh lolo, tu cumules. Un petit béret, voilà. Mais attends, tu t... Non, on va pas Non, les couleurs, c'est très bien, ouais. Non, les couleurs, c'est très bien. Fonce Mathieu, <rire> fonce. Tu choisis la couleur Ouais. <rire> Ça me rappelle quelqu'un. Find console Ça va marcher frappe ah, pour bon, la déconne. Alors aujourd'hui, waouh, oh, un peu génial. Voilà. Oh, des boules de feu. Calme. Sorry, I'll work on opening the door. You deal with the turrets. It was probably put there by scavs who used pads like that to sneak in and out of Concordia. Nope. Hm Waouh, radio. Ah mais l'explosé Pourquoi c'est ce qu'il faut que ça Mais attends, on ça Ah là là, t'as fini tout l'Assassin's Creed et t'arrives pas à grimper sur des murs ça dépend, leur dit quoi C'est un prototype secret, ultra dangereux, difficile, qu'est-ce qu'il faut faire Bah tu prends le bloc A, le bloc B, le bloc C, puis tu les mets ensemble et puis voilà Oui, on prend la tête, les bras, les jambes, on les plug ensemble, ça devrait aller tout compris C'est Voilà, voilà, oui. voilà. On ça oui. oh, pour une fois. Il y a un, un moment où je me suis payé un petit lag, un micro lag, mais euh, là ça va. Allez, foncez dans une euh. barrière. Ah mince, c'est du monde là. Pourquoi est-ce que je vais là Attends, moi ah, Mauvaise là. idée, mauvaise idée, mauvaise idée, mauvaise idée. Oh. Moi je vois de la lumière, j'arrive. Avec tout ce que je, dis, je vois plus rien, ah. je crois ouais, qu'il se moque de nous. Ou alors c'est une parade nuptiale. Quelqu'un peut le geler Ah, est oh, okay. ouais, on pique là. Yeah. It. mais d'accord. Euh... Okay. Mais non, mais plus il voit notre classe. c'est quoi ça Alors, deux questions, c'est mon expliqué. Mercenary euh, Et félicitations avec Glitch. Mais pour l'instant, avec Glitch. <rire> voilà! Eh ben, elle est pas douée. Quoi? Ce robot, il va avoir une telle tête daprès quoi. Des petits bras, des grosses jambes. Et une tête énorme. Ah ouais, elle a été moche. babe. Voilà, stop. stop, stop, stop. Personne c'est moi ou elle va se retourner contre nous parce que ça ressemble gros, beaucoup à une arène quand même ce truc. Mm -hmm. One, one, one, one, one, one, one, one. Bromantique bro trap, voilà ça c'est moi ça hey, lance roquette d'orgue Eh ben c'est ça promet Parce que ça explose pas <rire> Ah bah ben, ça c'est l'infiltration à la solid snake oh. Oh. Et moi, quand j'appuie sur le bouton, ça fait pas la même chose. Ah, mais je sais comment on les tue, les gens, hein, dans cet endroit-là. Il faut virer piu, Piu avec le doigt. Mais j'ai pas de doigt. Vu. Ah bah j'y vais. Quoi Ah, j'adore la place Oh, papa. Attendez, laissez-moi donner un coup. Je suis Jack. <rire> Mais oui, t'as la couronne. Comment Bah, peut bon. bah, <rire> <rire> Mais je suis, <rire> je suis là. I am a CL4P. Oui, yeah, great. Oh, regarde Excellent, hey. N'importe Il, il est, est deux heures. Is a cat a cap. Mmh, effectivement, il y a un air de rose. Les ennemis m'ignorent, oh, je sais pas, pas comment je dois le prendre. <coughs> je suis <avisé> à un chargeur <coughs> darmes laser dans la tête Scans et il s'est pas you at, can be dangerous. Do it or I'll Cool, nobody cares. Quoi <rire> ah, on est d'accord. Non <rire> euh. <rire> Quoi Je me sens délaissé dans cette équipe. Ah, mon maître. Mais fait flippé Ah, par terre. Attends. Ah, vous me bloquez. Ah. Mais oui. Dessus. <rire> Je me sens bizarrement bien. Ah, Nina, quand tu as su tes boucliers, je veux pas. B. Oh, bah, oh, bon bon bon mais, quand tu veux corps à corps, il n'y a plus personne. I hate you so much, Claptrap. C'est un module Apollo. I just have to stand like this until so it reaches the top. Oh. Salute, support eh, hey, qui c'est qu'elle a attaqué oh mon vaisseau là Bon oh, attends, voyez-le, aller, en fait c'est la vie. Ah oui, ça va plus vite. Yeah. Bon c'est pas un jugement de C'est pas un jugement de valeur. Great. Juste rescue the last two and we can get you to the Mais qu'est-ce qu'il a gémir l'autre? Désolé. super Can you track the key down and get me out oh. of here? Drop What a dumbass. That's the stalker who ate my keycard! Kill him! Stop! Whoops! I think it's been wet soap and lubricant? Man, I've got a mild case of the shivers! Thanks for rubbing it in! Shhh! Yelling jerks! What? Oh, you're the best teacher club! Ugh! The Frag Trap's still alive. device, Wow! Thanks, Doc! Still alive, thanks to you. Je sais pas contre qui de la pièce, no, ça ira, ça servira. <coughs> ah, ouh, ouh, ouh, ça c'est moche. You know, if I hadn't those one of them might have turned those defenses back on just as you were walking through. Would have fried you like a skag stick. Think on that. I wanna go home. I'm not programmed for moral dilemmas. What's going on? We doing this? Just ask Oh, j'ai 22 222 dollars. When Felicity sat on a ship, the <rire> AI Felicity had a big fit. The Nice Vault Hunter and their employer, too, erased Felicity and built an army out of her life as programming.